Et salut à tous les astrainiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une phase d'entraînement avec mon nouveau la mangrande qui est presque monté. Tout simplement, il ne me manque pas grand-chose. Alors, c'est pour prouver à Kurama que je, je m'entraîne. Hein? pour prouver à Kurama que je m'entraîne. Donc, Voilà. Là, j'ai fait deux entraînements intensifs. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir... Ça va être celui qui a duré 3 minutes. Voilà, tout simplement. On va voir un petit peu ce que j'ai fait avec mon deck à la main. Ah d'accord. Ok. Donc l'entraînement, le type le d'entraînement ça sert à rien, qu'il n'y a que des drags, je... c'est quoi ce bug bon. Donc on voit qu'il arrive à invoquer spécialement machine Chimère violette. Et lui il a que des dragons blancs aux yeux bleus. Et mon axe, c'est Scoder Bavard. Voilà, tout simplement. Et je termine le duel comme ça. Voilà. Donc, ça sera tout pour ce petit épisode euh, entraînement. Ça s'appellera ça entraînement. Donc, Dueling euh, Nexus, épisode je ne sais plus combien. Mais c'est entraînement, tout simplement. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, c'est vous, c'est une bonne journée, ciao tout le monde.